Une certaine manière le choix du chômage c'est l'enfant de cher pays de notre enfance euh, je dis ça parce que euh, l'envie de, de faire ce livre avec damien Cuvillier, elle est née euh, du travail effectué avec étienne euh, davodot pour cher pays de notre enfance c'est à dire que cher pays de notre enfance c'était une enquête sur euh, la violence politique dans les années 60 70 et euh, en fait euh, j'ai eu envie de poursuivre ce travail euh, pour essayer d'ausculter, d'analyser ce grand basculement qui va se produire justement à la fin des années 70, où des, des grands choix économiques vont, vont être opérés. Et donc euh, voilà, d'essayer de, d'aller regarder de plus près finalement ce moment où c'est l'économique et le financier qui prend la main sur le politique. Alors que dans « Cher pays de notre enfance », ce qu'on raconte, cette histoire, c'est le politique qui a encore la main. Et je dirais même que, d'une certaine manière, c'est le politique qui décide de remettre les clés, finalement, du pouvoir à l'économie et à la finance. Bah, L'idée, en fait, c'était de de faire comme une enquête policière, c'est-à-dire euh, d'aller retrouver les témoins, les acteurs de cette histoire. Je dis enquête policière parce que j'avais une phrase avec Damien Cuvillier, je lui répétais tout le temps, je disais, en fait, il faut qu'on trouve les pièces à conviction, comme dans une enquête euh, policière. Euh, les pièces à conviction, ça veut dire quoi Ça veut dire, évidemment retrouver les personnes qui ont vécu toute cette histoire là mais aussi pouvoir la documenter donc ça veut dire aller dans les archives euh, retrouver les, les documents c'est ça les, les, les pièces à conviction et, euh, et donc c'était vraiment un travail assez passionnant à faire retrouver les témoins et puis d'une certaine manière aussi euh, essayer de donner du sens à cette histoire là c'est pas une histoire qui est cachée mais c'est une histoire qui est finalement assez méconnue et donc ça veut dire en plus de retrouver ces, ces grands témoins donc ça veut dire des ministres, des collaborateurs de des ministres de l'économie, des directeurs du Trésor, des gouverneurs de la Banque de France, etc. Donc des gens qui étaient euh, aux manettes, et euh, de croiser ces témoignages-là avec euh, des sociologues, des économistes, des, des philosophes, euh, des personnes qui ont travaillé sur le... Euh, des juristes. Et euh, pour essayer d'avoir un, un tableau d'ensemble, en fait, si vous voulez, un peu comme... Euh, euh, vous savez, ces, ces dessins en pointillés euh, euh, qu'on qu donne en général aux, aux enfants. On relie tous les points. y a un moment, quand vous reliez tous les points, il y a une image qui apparaît. C'est ça qu'on a voulu faire avec Damien Cuvillier. Ça a été un, un long travail. Hein. C'est plus de, de trois ans euh, d'enquête. Euh, en fait, la plupart des personnes ont accepté finalement de, de livrer leurs leur témoignages. Bon, on a eu quelques refus mais finalement pas tant que ça. Euh, non, la, la difficulté euh, principale, ça a été de euh, d'assembler euh, toutes, les, toutes les pièces du, du puzzle pour que cette histoire-là qui peut paraître euh, assez complexe euh, bah, euh, devienne accessible au grand public. C'était vraiment une idée aussi qu'on avait avec, euh, avec Damien dans ce livre. C'est essayer de, de remettre dans le débat public ces questions économiques et financières. C'est un débat qui d'une certaine manière a été pas mal confisqués on voit avec le coronavirus que ces questions de grands choix économiques reviennent au premier plan donc essayer de remettre ça dans le débat public et de montrer que finalement c'est le titre du livre en fait euh, ce qui a été fait peut aussi être euh, défait finalement euh, sont des choix euh, des choix économiques qui ont été opérés depuis 40 ans ben, ces choix ils peuvent être démocratiquement questionnés et éventuellement remis en cause oui l'histoire qu'on raconte dans, dans ce livre euh, c'est l'histoire de, de grands choix économiques qui ont été opérés depuis 40 ans mais en arrière-plan euh, c'est l'histoire d'une idéologie finalement qui est le néolibéralisme alors ça parle pas forcément à tout le monde le libéralisme on voit vaguement ce que c'est le néolibéralisme c'est un petit peu plus confus euh, le néolibéralisme euh, c'est pas l'absence d'état loin de là c'est donner un sens très particulier à l'état l'état doit servir le marché et euh, ce qu'on a voulu raconter dans, dans ce livre c'est les, les moments de bascule euh, qui passent par euh, la construction européenne euh, à partir des années 50 jusque dans les années 90 qui a été euh, fait d'une certaine manière avec effectivement le, le marché économique le libre-échange euh, au, au premier plan on va dire une europe plus économique que, que politique ça va être le ce qu'on appelait le, le tournant de la rigueur en 1982 1983 euh, sous un, un gouvernement et un pouvoir socialiste et donc c'est d'essayer d'aller regarder de plus près euh, qui sont les personnes aussi qui ont décidé cela. C'est-à-dire qu'il y a des figures qui sont connues du, du grand public. Euh, je, sais pas, je pense à Jacques Delors ou à Pierre berré ou à d'autres. Il y en a d'autres qui sont... Euh méconnus totalement et pourtant qui ont joué un rôle de premier plan euh, euh, voilà je pense à Jean-Charles Nauri qui était un proche collaborateur de Pierre berré ou ou Asciopa qui est un italien que personne ne connaît dans le grand public et quelqu'un qui a joué un rôle déterminant dans la construction européenne donc c'est essayer aussi de mettre des visages sur ces grands choix qui ont été effectués et effectivement ce qu'on raconte pour finir c'est euh, un certain renoncement finalement politique avec un, un rôle bien précis qui a été conféré à l'état on revient par exemple en détail sur euh, le, le dé démantèlement finalement de circuits financiers qui étaient tenus par l'état jusqu'au début des années 80 80 et puis comment effectivement par exemple euh, la dette et le financement monétaire euh, a, a, a complètement changé de visage la bande dessinée c'est un outil formidable pour euh, donner à voir justement des, des choses qui euh, peuvent sembler euh, compliquées. C'est vrai que là, quand même, c'était le défi du livre avec Damien Cuvillier, euh, raconter une histoire euh, économique, euh, financière, mais qui finalement est très politique. Euh, et, et, et pour ça, euh, la bande dessinée permet de donner à voir des choses. Euh, on a un, un chapitre dans le livre qu'on qu a intitulé « Il n'y a pas d'argent magique ». Hein, C'est une femme, phrase fameuse euh, d'Emmanuel Macron euh, parce qu'on revient sur la création monétaire. Ben, je dirais que le, le dessin c'est magique justement euh, c'est un outil magique parce que bah, par exemple on revient sur euh, la question de la création monétaire euh, des circuits financiers et, euh, et, et ça c'est assez passionnant euh, ça permet de rendre accessible des, des choses qui peut-être euh, peuvent être euh, réservées à un, à un cercle d'initiés et, et, et ça c'est vrai que c'est quelque chose je trouve qui est merveilleusement réussi par le par le dessin de damien cuvillier qui alterne des styles très différents aussi dans, dans le livre et donc euh, voilà comment transformer cette histoire c'est un polar en fait hein c'est un polar économique et financier l'idée c'est de remettre ces sujets dans le débat public euh, on voit bien aujourd'hui euh, l'urgence de redébattre collectivement euh, de tous ces grands choix qui ont été effectués le le point de départ du livre, c'est de dire « voilà ». Euh, depuis 40 ans il y a un discours officiel qui est tenu qui est de dire euh, nous mettons tous nos moyens euh, tout, tout notre effort est engagé pour lutter contre le chômage l'objectif c'est le plein emploi or qu'est-ce qu'on constate on constate, constate que inexorablement le chômage de masse ne cesse d'augmenter et que grosso modo ce sont le, les mêmes grands choix économiques qui sont opérés depuis 40 ans donc on interroge cette question là c'est de se dire mais est-ce qu'il y aurait peut-être pas un lien en fait entre ce chômage et ces grands choix économiques et avec le coronavirus on voit bien euh, euh, l'urgence absolue de, de redébattre collectivement de toutes ces questions. Le travail avec Damien, ça a été d'avoir un long travail de, de préparation, c'est-à-dire de, de se replonger dans, dans les archives, de lire de nombreux ouvrages, d'identifier les, les personnes qu'il fallait qu'il fallait contacter. Donc un peu un travail de l'ombre. Et puis ensuite il y a eu un deuxième temps qui a été bah, le temps du terrain, d'aller rencontrer les, tous ces témoins. Donc on allait les rencontrer à deux avec Damien, on faisait de très longs entretiens, Damien dessinait dans le même temps. Et ensuite il y a eu un troisième temps qui était le temps de, de la réalisation où là il faut essayer de d'assembler toutes les pièces du, du puzzle et donc là c'était vraiment un débat un échange avec euh, damien et, et claude Gendreau euh, de, de futuropolis euh, pour essayer de rendre clair et intelligible euh, cette histoire